La World Policy Conference, oui, c'est une très belle réussite. Euh, je crois que l'IFRI fête cette année, ses 40 ans. Euh, c'est euh, ben, euh, l'étendard de cette réussite euh, dans les relations internationales, euh, d'avoir comme ça un événement où euh, différents, différents acteurs, à la fois des journalistes, euh, des acteurs privés, des acteurs publics, peuvent bah, se réunir euh, au sein d'une même conférence et avoir un débat euh, sans tabou assez ouvert ensemble. Venir à la World Policy Conference, c'est ça, ça un triple intérêt pour nous. Euh, c'est de venir en fait débattre sur trois sujets qui sont très importants pour, pour ma génération, euh, des sujets autour de, de l'écologie, du développement durable, des sujets autour de la nouvelle technologie, de leur adoption, et autour de ça, un, un sujet qui, qui prédomine ici, qui est un, un sujet de vivre ensemble, euh, à la fois en fait, entre pays, et c'est vraiment l'objet de la conférence, et en même temps, à travers tous les sujets qui sont abordés, ben, en fait des problématiques de vivre ensemble au sein des pays eux-mêmes, dans leur développement, dans leurs relations sociales.